Quel plaisir de voir revenir ce fonds encore plus juste, plus inclusif et puis surtout sans le gaz. Ce fonds ne se limitera pas à accompagner les travailleurs dans leur changement d'emploi. Il va accompagner toutes les personnes issues de ces territoires en reconversion. Il soutiendra les activités de formation, les infrastructures sociales et aura une approche globale pour contribuer à une véritable transformation de la société via des plans d'action régionaux de transition qui peuvent être élaborés en partenariat avec tous les acteurs et dans une concertation globale. Je ne doute pas un instant que ce Fonds de Transition dis, participera positivement à la transformation des régions, de nos territoires en transition et je souhaite d'ailleurs qu'il puisse inspirer d'autres dispositifs si nous voulons réussir les enjeux climatistes, il va falloir multiplier des outils qui puissent concilier enjeux climatiques, enjeux d'emploi et enjeux sociaux. C'est avec bonheur aujourd'hui que je vois revenir ce dossier entre les mains du Parlement. Merci.